Bonjour M. le Bonjour la structure vous êtes là, vous sur politique la République démocratique du Congo, il y a il y a il y a il y a la politique République démocratique du Congo nous sommes toujours en forme. Tout ça, toujours toujours là. À chaque fois que nous sommes à à travers notre chaîne, la meilleure chaîne d'ailleurs Congo Live. Donc on est là. On sera toujours disponible. Merci beaucoup Marseille, bonne nouvelle Sénat. En tout cas, Sénat a toujours fonctionné qui samedi passé, nouveau à comme d'habitude. C'est y a des cellules respectives, et puis du reste, on est là pour nous former, pour nous faire des idéologie à partie aussi, et puis il y a le Sénat, donc tout le temps, le Sénat fonctionne vraiment mal. Merci beaucoup mon Marseille dossier mon qui mardi le Il résistait beaucoup de et Écoutez le député qui est et fort il a mon mon mon fort. de passer diplomatique je ne sais pas Mme Boko qui explique ce que tu as. C'est toi qui ne te convient pas. C'est toi qui n'as pas de participer à Mme Boko. Moi je pense que les choses doivent être tirées au clair par rapport à Mwanga Chouchou. Que certains députés, tu as l'amalgame parce qu'ils vont faire Moi C'est ça? C'est ça je vous dis. Mwanga Chouchou aurait mis 1 million de dollars au Auprès à certains députés pour défendre la cause. Chose qui est toujours regrettée d'abord, c'est pourquoi je t'avais dit que nous habité matière de la congolais. Je pense que Mwanga Chuchu a été arrêté par rapport à Makambuya, coffre forte. On doit se mettre d'accord sur certains points il y a, a, a une diversion. Mwanga Chuchu a été arrêté parce qu'il y a des fois qu'il y a des caches d'armes il y a des concessions il y a des goma il y a des gombes. C'est ça la vraie version vous comprenez mais par rapport à Biloko ba trouver ki il y avait aussi un coffre fort voilà pourquoi les magistrats ont instruit le dossier Il y a un coffre fort ouana alors bati ko sala malgame comme si euh, par rapport à un coffre fort non les coffres forts là qui parmi parmi tant d'autres la ba trouver qu'il n'a aucun un pas fort mais il y a qui est passé ils allaient qui d'armes sa concession vous avez monté le coup c'est ce que j'ai toujours dit il y a certains Congolais je ne sais pas qui sont inconscients devant l'argent même les, qui sont les je crois qu'il peut monter coup contre mon qui dirait c'est ça qui public personne voilà pourquoi tu veux féliciter le service de renseignement eh, précisément là On a mené une investigation, si quelqu'un a découvert le cache d'armes il y a que la vérité soit éclatée au grand jour. nous C'est parce que nos services de renseignement nos services d'intelligence, qui ki descendent par rapport aux informations qu'il y a. Il y a des bandits qui ont été éclatés, est ont été éclatés. Voilà pourquoi il y a pas de sali ké, et la vérité, nous sommes allés au grand public par rapport à la mafia ces messieurs ont acquis plaque tournante tournantes et des pillages et des minéraux qui n'ont à partir de l'investigation qui menée par nos services de renseignement du reste, eh, ces messieurs a été a, a, qui mèkonie, la public. Public a été qui dans le public le public qui n'a pas été tout de que Or c'était lui la plaque tournante il y a pillage et des minéraux à n'ont Cela a été éclaté au grand jour dans le procès et puis ceux qui m'ont à la main sur lui, tout le monde la vérité au pété. Alors c'est pourquoi nous disons bravo à nos services d'intelligence. Oh, bah, qui nous la malamo, si tu un niveau autocomi, la vérité j'allais éclater au grand jour. Voilà pourquoi les complices, oh, mangachou, financier Bango, certains députés, certains hommes politiques, bah, se sentent maintenant lésés. Parce qu'ils sont au grand jour par rapport à un complot. Il y a un député qui s'est se retrouvé maintenant dans, dans, dans le Brésil. brisé Vous comprenez Patrick, il qui dit bien ton... qu ton... pourquoi Il se reproche de quelque chose. Et cest bah, okay. certains Congolais, les inconscients, voilà pourquoi les voix se sont levées de part et d'autre. Et certains députés inconscients, ils ont un cerveau à moi, ils ont au profit avec na C'est ça la vérité. Quand vous dites que certains députés inconscients... Quand vous dites que certains à ça les bloque. Les députés est, on a, les, parmi eux, beaucoup sont de tout. Beaucoup sont de tout. Il y a un besoin de défendre cause cause de Il y a quoi il a filé à la justice congolaise. Vous comprenez Il y a une agitation de par le monde. Bah Macron, bah y a, bah Nani, bah bah, bah Jean-Pierre Raffarin, jean bah toujours au sujet de Moutouana. Je comprends. Les ministres britanniques voyaient hein pour nous concernant toujours libération Mangatu tout. Pourquoi les gens s'agitent? Les gens m'ont dit Mangatu, pourquoi pas pour transférer de ce Mangatu dans ces pays? Mais d'abord, pour nous transférer mon tout dans ces pays, faudrait que les griefs fini, barre les poches à mon tout, pour nous tenir ces pays. Quand nous toujours, mais quand nous ne maîtrisons même pas. Vous devez tenir ces pays. Vous devez tenir ces CPI sera causé au bébé d'un crime contre l'humanité. Mangatu n'a pas posé la crime? Mangatu d'abord a sali la plaque tourne, il y a minéral comme ou. Vous comprenez C'est lui qui est la plaque tournante à pillage à minerai à Congo. Vous comprenez Voilà pourquoi tu as ma vérité à dossier. Parce que c'est ces messieurs, ça fait plus de 28 ans. C'est lui qui finançait tout. le bah minerai bah à Congo, à Rwanda. Même l'économie rwandaise qui est financée par, par, par lui. Voilà pourquoi, moi, la crise continue à Rwanda. Les fonctionnaires, ont payé. vous comprenez Les professeurs de l'université, impayés. à A cause... À cause, il y a des Tu vois, parce que Parce que, c'est un a bloqué les crise Rwanda C'est ça le problème Mais toujours dit coffre-fort plus de 11 passeports C'est ce que nous disions Mais comment ces pays dit comme Parce diaspora rwandaise Mais, c'est un député national de Voilà pourquoi je vous avais dit que non tous ces touches rwandais, ces réclamants des Congolais, basant dans le même mode opératoire. Parce que finalité, la de balkaniser le Congo. Comment toi qui te dis Congolais soi disant entre guillemets, tu as été élu dans Massis, député Massissi, mais tu te retrouves avec des passeports diplomatiques rwandais. membre. Est-ce que vous comprenez Azali, membre de la diaspora rwandaise. Allez-y comprendre vous, vous, vous, vous comprenez que Même tous ces touches qui se retrouveraient Dans l'Union Sacrée Au ba union Sacrée Ils sont le même mode opératoire Parce qu'ils ont une seule mission De balkaniser les Congos D'imposer leur influence sur le territoire congolais C'est ça le problème Les Congolais, parce qu'ils ont on naïveté Certains députés Ils disent Défendre mon chu, Parce qu'ils sont des complices les Congolais devant l'argent, l'air servent comme un des à Il va à les Voilà pourquoi les lois les de sont éclatées. À lui seul, il détient au moins 11 passeports. 4 passeports diplomatiques rwandais. Allez-y comprendre, mon frère. Mais il se réclame Congolais. Et il a aussi le courage à défendre la juridiction de la mission militaire. Que non, il est Congolais. à a les intérêts à Congo. Voilà des bêtises pareilles. Il se moque de qui, ces messieurs. Pendant qu'il est parmi Bato Bazo, à la base, il y a la théorie du peuple congolais dans la partie est, mais il nous dit qu'il a défendu intérêts à Congo. Pendant qu'il est actionnaire de la il y a Rwandais. Vous imaginez un peu Il ne va pas repérer la société rwanda et Rwanda. Quelles sont les sociétés au de la Rwanda. C'est ce que je vous dis. Il a traité des relations avec des Rwandais, des proches de Kagame. Je vous dis. Mais il se réclame congolais, député congolais, de Massisi. Vous comprendrez que ces gens, dans l'autorité Sabino, leur calcul est à Moko. Leur mission est à Moko. Au moment il y a déjà, il qui déjà possession de la nationalité congolaise. Oh, Kabila Pesabango, dans la constitution, gars-là qui Moko maintenant, il y a qu'on dirige le Congo. C'est ça. Mais il avait dit lui-même avant de y au cours d'un entretien avec ses pères, avec les Rwandais, à que nous avons réussi notre première mission, est-ce que la deuxième mission de diriger les Congolais? Parce que bah on des c'est ça le problème il y a les congolais conscients parce que les congolais devant l'argent bah bah quand même conscience il y a un autre monde le autre est un qui maître avocat il est congolais mais tu as on a procès tout le temps sur la plaidoirie alors que non il est tuchi il est rwandais ça, c'est-à-dire veut il vient maintenant aussi ça l'amalgame comme si Bazo poursuivre Mwanga Tchoutou à cause de y a nationalité de touchi Est-ce que vous comprenez? Et puis c'est un maître avocat congolais. Pour moi, il doit être chassé dans le baron d'Aviso. Il doit être chassé. Vous comprenez? Maintenant, il voulait donner le prétexte à la communauté internationale. On doit toujours prétexte autour il y a une nationalité, la minorité a étouche. Et puis il est maître avocat. Pour nous, c'est messieurs, à ce moment-là, même les Saya, vous savez la Qu'il soit chassé dans le barreau. Non, ça il faut respecter la ontologie Nabino. Défendre client par rapport à la greffe où ils ont retenu contre lui. Mais pourquoi faire la diversion que non, tu sais c'est un sujet touchi, il est rwandais comme si la justice poursuivre par rapport à la nationalité. tout Touchi. Or c'est faux. Vous ne voyez pas qu'il y fait ça maintenant prétexte. Dans la communauté internationale, la minorité, tout le est menacé dans le Congo. Est sécurité. Il y a des Voilà de tels maîtres avocats qui méritent d'être chassés dans ces pays, dans des barreaux à Kinshasa. Je suis, je, je, je regrette. Il y a un exemple qui congolais devant l'argent à TK conscience, comme ces, ces fameux maîtres avocats. Vous comprenez Ils doivent être chassés dans le barreau à Kinshasa. Merci beaucoup, euh, Mme Boka Marseille. Tu es obligé de dire ce la obligé de l'ancien diplomate américain Herman Cohen. Il a prononcé contre loi proposition de loi Tchani, de père et de mère. Selon lui, il risque de nuire gravement aux relations américano-congolaises. Qu'est-ce que cela veut dire, Mme Boka euh, Marseille Moi, je pense que c'est une. C'est Herman Cohen. Je, je connais bien sûr, mais c'est un ancien diplomate américain. À... Il y diplomate américain à Congo, Nazaire à, à l'époque. Je crois que c'est une insulte au peuple congolais. Maintenant, on va ce que les complots contre notre pays international. Est-ce que vous comprenez un peu ça Qui est Herman Cohen pour se mixer dans la politique interne de l'État Est-ce que lorsque le Sénat américain vote à la loi, tu as déjà vu même un président africain qui se mixe dans la loi Au sommet, on Lorsque le Sénat américain a voté la loi, les peuples africains ont pas que la loi na Voilà pourquoi nous donnons raison maintenant à Nelson Mandela. Lorsque y a un débat africain il y a un Si vous votez, de, c'est que vous êtes corrompu. Parce qu'on comprendre que ces blancs, il y a une loi qui que ceux qui votent, et mettent en mal leur complot contre les Congos. Parce qu'il y a que les Congos est considéré comme une force internationale. Jamais il y un vrai Congolais de père et de mère à diriger Congo parce qu'il dans la que à la menacer. La là avec Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi les voix se sont levées. Quand je vois des diplomates au baza accrédité dans le Congo, il y a une institution en et pas en train en se faire. Il y que que loi ne puisse pas passer. Il une Même à nos dirigeants, à nos autorités. Et c'est lui qui de Pendant que. L'Assemblée nationale, c'est toute une institution qui mérite le respect. De quel droit ces diplomates peuvent se permettre, eh, y a quoi, dans une institution d'un un, un État souverain, de couper sa injonction Ils insistent le peuple congolais. Et moi, je pense que même le peuple congolais, il fallait battre le l'ambassadeur. Et ça, c'est bêtise. Il y a des bonnes gens, il a des bonnes Ça, c'est blague avec le peuple congolais. Le peuple congolais est en Mais il faut le battre fallait pas tenir l'ambassadeur. Vous comprenez il y a Une loi. Pour sauvegarder la souveraineté d'un État... Lorsque l'État a voté la loi... Pour la la fonction de la chef de l'État... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voté Pourquoi est Lorsque la Zambie a voté cette loi... Et cette loi ce n'est pas seulement au Congo... Tous les pays presque d'Afrique... A la même loi... Même plus loin... Dans Algérie... Pour être candidat président... Il faut être d'abord peuple algérien de père et de mère. Il faut être musulman. préciser, il faut être musulman en Algérie. Et ça, discrimination Il y a pas de chrétiens en Algérie bah sont Il y a discrimination Il y a pas d'autres d'autres religions en Algérie. Mais pourquoi ces ambassadeurs bah ça courage et en Algérie que ça va monter. Car le Congo, moi je pense que que nos députés face à la responsabilité face il y a radier en cette loi ne date pas d'aujourd'hui. Cette loi a été, a été votée en son temps dans notre pays, aux Aïrs. Pourquoi ces diplomates ont bah, bah, en son temps Pourquoi seulement aujourd'hui Vous comprendrez que pour emboîter les pas avec ma déclaration, oh yo, nous sommes de la déclaration Oyo, Nelson Mandela, devant le Parlement sud-africain, ce qu bah, bah, bah, hein, que Mouni, bah, la L'impérialiste impérialiste, c'est que l'intérêt n'a pas menacé. Parce que ces ce derrière des ordres de de eux à gamboukana il, y a, un creation, il y a des étrangers a tous ces mafieux bas télémi des mafieux internationaux des mafias au monde les parrain Moïse Katumbi ils se sont levés parce que que Moïse a Moises dirigé le Congo vous comprenez? Tous ces mafias internationaux, des de Dan Gettler, des Moïse Ibrahim. Vous comprenez? On a Moi je pense que Cohen devait s'occuper de états unis Il y a une tricherie dans l'élection aux États-Unis. Il fallait tellement de tricheries dans l'élection aux États-Unis. Alors il n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Surtout à nos députés. Merci beaucoup, Mme euh, Mboka Marseille. Quand vous parlez de Moïse Katoumbi, en tout cas, il y a une déclaration. Il y a Mme Mboka Christian Mwando. Si vous écartez Moïse Katoumbi à l'élection présidentielle de 2023, la province Katanga série détachée. la carte, il y a la carte de Moi, je pense que ma déclaration, c'est faire plaisir. Il y bon Mme qui Katoumbi. Katumbi. sera détachée. Vous comprenez? Moïse Tombé a, a interrogé l'histoire. Moïse Tombé Katanga de Siroqua, Amérca et Moïse Simbati avec la prima ba communiste, Bangounza Karibé, Amérca ba Moïse Simbati. Le fait qu'Ungo a coupé Amérca Moïse Simbati, car il écrit à avec un cerveau de Moïanu. Oh, il est, il est un lèche-bottes. Y a Moïse Katung. Voilà des intellectuels congolais que nous faisons à l'ISO. C'est ça, bas cerveau Moïanu. Il était ministre à Plan Il n'a rien fouti. Un compétent sur toutes les lignes. Il est à la merci des étrangers. Je regrette vraiment les Congolais. Voilà pourquoi les M. Awa, il faut passer la réforme à Server Congolais. Il faut passer la réforme à la Congolais. Voilà un intellectuel congolais qui est devenu lèche Bosse à Moïse Katoumbi. Et puis a osé. Il va, il va se retrouver à ma Et puis, moi je pense que, où est maintenant le procureur général de la République PG. Azawab maintenant. Le PGR Azawab pour arrêter ces. ces, ces, ces, ces eh, eh, ces messieurs-là, ces petits messieurs-là, qui est au service des étrangers. Mais il devait être arrêtés, ces messieurs. Parce qu'ils sont en prison. Mon cher, le débat est républicain. Mais pourquoi aller dire ça Il est à court d'arguments. Il est à court d'arguments. Il devait nous montrer en quoi cette loi est dérangée hier. Mais maintenant, tellement ils sont à court d'arguments, mais. Est-ce que cette loi vise Moïse Katoumbi C'est ça le problème Nulle part en affirmation Il y a Moïse Katoumbi dans cette loi Les Congolais ont estimé Il ne faut pas verrouiller la fonction de chef de l'État, des postes régaliers Mais pourquoi seulement Les camps Katoumbi ont posé problème à cette loi Pourquoi ils se sentent hey, Les lèches-bottes de Katoumbi Touchés à cette loi Voilà des Congolais avec des, avec des cerveaux de moineaux, comme des, des ces messieurs, de Comment il s'appelle encore Je dis en même son nom. Christian Moine. Des lèches-bottes de Moïse Katoum. Ils sont à la merci des étrangers. Vous comprenez On comprendrait que tous ces gens, et l'Église catholique, et les Occidentaux, parlent le même langage. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces déclarations On comprendrait que ça saute aux yeux que ces complots et outils moussika ça qui est au cours d'une émission. complot les acquis pilotés par les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands et les Belges. C'est ça. Parce que comme dit maintenant, il y a la phase, il y a une plan à Bango. Maintenant, Félix a un frein à bloquer Il y a un monde qui partout. Mais moi, je pense que moi, je pense que moi, je moi, je parce que le Congo, c'est un État souverain. Jusqu'à quand tu as congéné que tu un impérialiste Jusqu'à quand Je vous que la crise est en train de se Parce que la République en train de se faire. Mais est-ce que le jour où tu as est-ce que la crise est en train de se faire Papa, il n'y aura pas une crise. Laissez-moi vous dire. Mais cette loi, dans la pourquoi tu as été crise à l'époque d'Isaïe cette loi a été votée au Congo, aux Zahir à l'époque, le 2 février 1984. Mais pourquoi cette loi est créée à la troublée Pendant que cette loi est qui les Zahirs, tu as dit, il unité nationale dans Aïr N'est-ce pas Pendant que cette loi est créée. Mais comment est-ce que les lois, si vous avez des lois, les lois sont désordres. Les lois comment les lois, comment les Congolais s'entretuent entre eux Je vous dis que c'est un plan bien calculé. C'est un plan bien calculé, parce que tant nous moins dans le cas, a que les lois ne vont des trouble. Mais cette loi existait, et cette loi, pendant que c'est là qu'il y a Congo, y a un favorisé qui favorisait l'unité nationale Congo en son temps. Cette loi. Mais comment est-ce que tant ou moins par l'ongolie loi dans la 2003, dans la Saint City, crée maintenant des ordres de la Katangue? Alors, vous, allez, nous voulons dire quoi par là? Cette loi existait. Les Congolais, ils ont été unifiés. Mais c'est tout le monde qui a été réparti dans morceaux. Alors, il y a un peu de là Il y a un peu de certains Congolais inconscients. Mais pas tous les Congolais, avertis. Parce que tant que vous qui été en 2003, et que le avez créé l'eau, vous vu en mille morceaux. Mais cette loi n'existe pas. Mais regardez la partie est. Ils ont a un groupe armé côté Mais lorsque cette loi était mise en vigueur avec Mobutu, on avait vu l'unité nationale autour du chef l'État Mobutu. Alors, de qui se moque-t-on De qui se moque-t-on Alors, dit Parce que cette loi a déjà existé en son temps au Zaïre. Et ça a, et que a ni trouble, et que a ni discrimination. Pendant qu'en son temps, on avait aussi ces Rouanais dans ces pays. Parce que la première vague de la Roumanie est en 1959. Pourquoi créer un a des troubles dans le Congo Car si on a créé des troubles, il faut que les gens a les gens Il faut que Je suis désolé de voir certains députés inconscients, surtout à partir partie Est, qui ont été la loi Voilà, je vous avais dit que Mouanga Chouchou est un multimilliardaire. Il aurait mis un million de dollars pour financer certains députés. C'est ça les Congolais. Et ces députés, c'est dit, des députés, il y a Est. Place, il y a des millions, mais il y a des mais il y a millions, il à la base millions, il y a il y a des millions, il y a des mais ah, mais le mais la prévée là, c'est ça. Je ne sais pas si je réclame Congolais, ce qu'on est, n'est-ce pas? Mais ça, il y a des intérêts qui des... sont en tête. Mais ils ont un individu, je ne sais pas ah, je le dis. Je ne sais pas si je le dis. Je vais te rappeler On venait, ça fait deux semaines passées. Mais les Zaro, les Zaro, c'est tout, tout mais bah, il y a 3 semaines. Ça fait deux semaines ou trois semaines passées. Quand il y a des présidents et l'Assemblée Provincial à Nord-Kivu, c'est un sujet touche, un sujet rwandais. Qui est en connivence avec des groupes, des groupes armés. Est-ce que vous comprenez? Tu m'as parlé de messieurs, messieurs, oh, aux ministres à ITP, quelle que soit leur appartenance, tous jouent les mêmes jeux. Faites attention, messieurs. Ce sont des gens très, très dangereux dans notre pays. Peu importe l'appartenance, les lots sont à union sacrée. Mais je vous dis, leur mode opératoire est le même. Parce qu'ils ont, ont un seul objectif. Il y a des Tandis que c'est répartis. D'autres à l'opposition, d'autres à l'union sacré. Mais tous, ont le même objectif. Faites attention, messieurs. Mais les preuves sont là. Moi, je suis qui vous dit à devant nos magistrats militaires, alors que non, il va défendre les intérêts à Congo. Au moins, ça va être un Pendant que tous ces intérêts, loyauté, n'a sont à Rouen. Aza, actionnaire, na dans été il n'a une entreprise qui en Rwanda Congo a une entreprise qui est en Rwanda Il congolais lui qui se réclame congolais Il a financé l'économie en Rwanda Mais il s'est dit congolais a tout ce qu'il va vendre Une nationalité Il s'agit congolais Il la commerce 1.3. point il faut donner Il C'est partout au monde Cette loi Je ne vois pourquoi pourquoi, c'est une discussion pourquoi tu as une discussion Et c'est là qu'il y a une loi en fait, qui est classée, qui est traitée, qui est votée, qui C'est tout. Pourquoi nous faisons beaucoup de débats autour de cette loi Parce que c'est une loi qui est reconnue partout au monde. Même ces fameux ambassadeurs-là, dans leur pays, est-ce qu'un Congolais, un Congolais français, un président de France, pourquoi ça va en abissou Pourquoi ça va en abissou moi, je pense que l'autorité bah, congolaise bah, bah, responsabilité, n'a pas de responsabilité. On peut aider ces pays qui ont besoin de la loi pour sauver le cannabis. Pour la refondation de notre pays. Autre, autrefois, je t'avais dit que les Congos n'a pas besoin des élections. Les Congos n'ont besoin de la refondation. Avec des lois qui permettent que le cannabis est changé. Ce qui est la loi qui a besoin et c'est s'appelle ici communauté internationale, il y a au besoin de Bango. Il faut que l'on la loi qui passe. Si. Lélo, moni lélo Lélo Oyo Loi les N'a arrestation lois, les Et les lois, les lois, les lois, les lois, les lois, la lois, les lois, les lois, les lois, ya lois, les lois, oyo. Parce que, lois, les lois, la plaque tournante y'a les mini les lois, et lois, les lois, les les les ou est-ce que c'est l'étranger ou en a ambition de désirer Yango Moni Lelo, c'est mafia internationale, c'est grande puissance, c'est ma télémi. Mais moi je pense que Congo est l'Andabangote. Parce que c'est un pays qui est indépendant depuis 1960. Donc on attend que je sois dicté à Bangote. Tant qu'on est dictateur ils ont déjà révolu avec le régime passé. Ou est-ce que c'est possibilité. wana y a de Aucun pays au monde. Et il y a aussi mixé dans la politique interne. Ils ont reconnu la charte de la politique interne. Ils ont réservé la politique Aucun pays. Tout le monde a eu l'irrégularité dans l'élection des États-Unis. Il y a eu tricherie. On ne doit pas se voler la face. Quel est ce président africain A tel bango il a été clair auprès de Macron. En tout cas, il faut que tu qu'on avec un regard paternaliste. Nous sommes des États, nous devons collaborer. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Mme Bouka. On parle de Jean-Pierre Bemba, de et de l'armée. Je vais dire que je vais dire que à vais je vais dire que je que je vais dire que je Tout dire que je je que que c'est un fait politicien. dire jouer la politique à Congo. Bemba, c'est le pion qu'il a fallu dans le poste. -terre. Vous comprenez? Pour ne pas festiger Moussala Oyo, le prédécesseur de qui met, il a fallu battre dans la carrière de Bemba. T'as la première réaction: tous les officiers supérieurs et armés, bah, c'est ça, on devait commencer par là. Et là, on moni dit moni y a et ça, à la base, il y a une infiltration et armée dans le Parce que a décédé, brassage, mixage, Aujourd'hui, yeux de a vie de de son état Parce la y a la vie de la vie de la vie de la base la de quand au Congo j'avais un ami dans le salon, papa dit général, héritier, le plus jeune général Nazaire à l'époque, il avait 49 ans, général est fourmis. le plus jeune général à l'époque de Moubout, il avait 49 ans. Parce qu'à 33 ans, au côté de l'armée, même si au côté de 18 ans, l'état aucun est faux, on est mis sous lieutenant, on va dans tant brigadier, bah, bah, bah, de au Congo major, aucun école supérieure militaire. Tant que nous sont pas un général papa... Tout ce qu'il va ventir dans le monde, Voilà... Place si bien, on a piège... Et puis tous ces généraux... Ici, des groupes armés... Je n'ai qu'à ce Parce que si nous le CV... Et correspondre à la norme... Tu sais, tu vas être déclassé... Voilà pourquoi on va déclasser tous ces généraux... Fabriqués par Kabila... Vous comprenez Bah, moi Des complices là... Des généraux fabriqués par Kabila... Il y a un complice, un à la merci à Rwanda, va trahir notre armée. Beaucoup de généraux qui ont aucune formation militaire. Il y a une base qui a dessein pour détruire l'armée congolaise, fragiliser notre armée pour que le M23 a fléchi à chaque à genoux. Parce que toi, tu penses que l'armée locale à Rwanda, il faut faire face à l'armée à Zahir à l'époque. On avait des, des rangers dans ces pays. Des généraux bien formés, dans l'Académie ya solo ya militaire na Belgique aux États-Unis na l'Israël. Israël. Mais tous ces généraux fabriqués par la Kabila. Ici des groupes armés, ici na groupes armés les M23 les 5 depuis tout conso basé une formation militaire what? Moi passe grade à général, grade à colonel, il y a insécurité conséquence. a y a un a y a y a une sécurité il y a y a par rapport au cursus normal Quand tu es armé À 33 ans Tu ne peux jamais devenir colonel si Ce si, si, sont les bacs à sable ben, à main, Mais il y a des amis Tous ces gens là, Ils ont frouillé dans la rébellion Il y a des gens qui ont des charges à M23 Il faut mixage Il faut brassage à l'armée Pour prendre ces, ces, ces, ces rebelles Toutes ces armées Ils ont un grade de colonel Ils ont un grade de général Nous avons des grade de général Nous avons bien formé par Mobutu. Parce que former un militaire dans l'académie solo, elle, ça coûte beaucoup d'argent à la République. Hein. On a connu des majors Pika. Dans la formation de l'académie militaire dans les États-Unis. Il est ranger. Vous comprenez Il sa qui ranger, mais assoukona grade, il y a gradé un capitaine, et major Pika. C'est à quoi il a dit mais il est ranger. Mais on a ramassé tous ces généraux, oh, bah, on a bah, pu se mettre en grade, l'élo, bah, mais un consort. Aussi dans armées, dans général, les dans il y a aussi des groupes armés... Générales... Et les dans n'a là... Il y a un kaga... Il y a un poitrine... Il a affaire affaire... Il y a un bassin... Les infiltrés... Lélo... Avec le premier acte... Même, ils ont à Il a dit que... C'est vraiment un patriote... Combien il y a l'élo Combien... Il a déposé sauvé... Il va a déjà... Parce que... Les choses sérieuses commencent dans ces pays... Les choses sérieuses dans l'armée... Réforme armée l'armée bandit oué na chef bataille kiruchus na yo ndewo brigadier ba echelon Tu es bien sous lieutenant à l'époque de Mobutu nani tangofor général tangofor lozali a dit général des corps d'armée quatre étoiles Tu bien sous lieutenant à l'époque Aouti aza ça éfoïste haute kana avec sous lieutenant mobutu a tchiki dit lui capitaine kabila commissaire général c'est ça l'armée de kabila est-ce que vous comprenez un Est-ce qu'il y a une telle armée qui Mais on a, il un généreux, à solo. a un cantonnet, il y a un poisson, il a un souffle, il y a un souffle, il y a un souffle, kima. il y a un a chef d'état-major Il y a plein à Congo, il y a à Congo pour nous fragiliser bien. C'est ça la conséquence. Nile part au monde, au commune général à 33 ans, nile part au monde, aux états unis Pour le général 70-80 bateau Il y a eu le monde. Il y a eu de guerre Mais ces fameux généraux Il y a eu de guerre Voilà les choses cest sais que cest cest ça Mission Il y a Ministre Il y a défense Il y Il y a qui pour ne pas dire ça. Mais voilà, il devait commencer par là. Réforme et armée. C'est ça, là où Bimba a frappé fort. Il y a déjà. C'est ça le problème. Et Bimba a convoqué le chef d'état-major et la force régionale de la Rwanda. Et pas mettre en garde. À l'objet, les M23 Doit quitter officiellement les sols congolais et puis totalement. Parce que le M23, avant ça il s'est retiré pour se camoufler, en civil, dans certains territoires, il va se réorganiser pour attaquer aussi notre armée. Et cela a été déniché par les experts au sein de nos farbici. Il n'y a non de, monde de monde. il y a à il à comprendre que, et ça qui piège, les le toutes ces positions, Faire des de maintenant à côté. Parce que, il y a maintenant des généraux, oh, bah, ça a plan de guerre, bah, y a, bah en Et on m'a dit, ben, bah, à ses à, à, chefs d'état-major, il a été clair vis-à-vis -vis de. À lobby, que les M23 doit quitter le sol congolais officiellement et puis totalement. Au cas contraire, on ne joue pas avec les filles. C'est ça un ministre de défense au Togo Et pas ici Bango. Ceux qui est paient, la GM23, ils seront confondis. C'est ça le courage. Autrement dit au Zim même Ceux qui vous complice, vous serez confondis. Par rapport à, quel est le chargé qui signe dans le monde. Il fallait que les M23 se retirent dans Mosabino. Et de là, on va faire la tri. Ceux qui seront des Congolais parmi Bango, dans un groupe armé, dans la zone de campagne, c'est un kindu. C'est militaire angolais, bazali. Vous comprenez Pour que ça soit réinsertion dans la société. Mais tous ces étrangers, rwandais ougandais, qui se trouveraient dans un à M23, il faut faire la zone de Bango. C'est ça qui a été signé là-bas. clause voilà, là ben, ben, il, euh, ben, la là il y a, et de y Voilà, eux suis ont fait la macération en Rwanda. Malheureusement, les M23, ils les gars la diversion. l'armée congolaise, ils a toujours distrait, Elle n'importe quoi se camoufler pour pour attaquer l'opposition positions. Et le nos fardeurs, bah comprendre région. On a Bemba les Bangou. Vous comprenez? Les pouvoirs, il y a 18 ans. Toutes ces caches d'armes, ils ont une position avancée à M23. Toutes ces caches d'armes. Vous comprenez? Et ça veut dire que c'est cache d'armes dans différents territoires. Est-ce que vous comprenez le loco? Vitesse, M23, il a attaqué des positions, il y a il y a une résistance. Mais au moins, territoire présent. Et ça qui ma position avancée. Il y a M23. au oh, régime passé ça qui. Il y a un peu trop de Il y a un peu trop de Il y a trossi, un peu trop de Et on a déniché cela. Et l'élan M23 a commis en passe. Il y a sortir. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Mme Président Marseille, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Cette de de loi ce que j'ai avez c'est que vous avez vu que vous avez vu que vous que bah impliqué, bah on a gagné un complot. Les voix se sont levées. Mais moi, je pense que cette loi est salvatrice pour notre pays. Les deux opérations, eux que je fais un mot à Ouzali, arrestation voilà, à Mouangachou, dans la loi Chani. Voilà des clés Au monde la gangue. Il y a un monde qui balle diplomatique. Le bah président Balandani, ah ouais, le ministre de bah Grande-Bretagne, au oh, président, il y a un bon Parce qu'il va comprendre que Tiseké a bloqué le complot dans bango. Dès lors que j'ai acheté état de siège... Et bloqué qui bango déjà. Arrêtation à et Yoko Landa, et puis Loua C'est fini. Fini avec ce complot international. Parce que Mouanachouchou, c'est lui qui fit la plaque tournante. Il y a pillage de la à Congo. C'est lui qui était le prétendant chef d'État à Congo. Parce que notre armée était infiltrée à tous les niveaux. Voilà pourquoi Lélo, avec la nouvelle impulsion, il y a le ministre de la Défense, Ibemba a bloqué tous ces généraux oh, au bah, qui ici dans groupe armé parce que à 33 ans tu ne peux jamais devenir un général sur la dictature normal jamais c'est pratiquement possible mais nous avons dans ce pays bah, généraux à 33 ans bah pandi à bah ça arme à mais c'est un général voilà héritage au kabila Félix et ça quand je vois certains inconscients. Je me demande, sont des gens, il ne faut pas un il ne faut pas qu'il chers compatriotes. Parce que ça énerve quelque part. Il Voilà le niveau inconscience, au un million en G. Il aurait mis un million en G au prix il y a certains députés Certains hommes politiques Il étrangers a des étrangers Il y a des presse Certains journalistes verrés Il y minables Il y a et pas qui ne sont pas Il y a des gens Et à cause de nous Ils ont défendre Les étrangers dans le C'est regrettable Moi je pense que Nos députés vont comprendre Tout ce qu'ils font de bruit là Ils vont les des choses Cette loi pour nous Ils ont une question de discussion Elle est question de souveraineté dans le monde. Il y a des députés qui ont été alignés, traités, yango, et puis ils leki, et puis train de se faire. Moi, je pense que ces Congolais, avec des cerveaux de moineaux, comme ces, ces ministres-là, ils ont battu l'État ou la justice congolaise a fait poursuivre pour de telles déclarations. Vous comprenez Il ne faut pas qu'ils aient simba à la prison, comme c'est pour servir les sons. Avec tous ces inconscients, ils vont se défendre et ils va se défendre. Quand tu es président de la Zambie, avec le président d'Israël, pas au Congo, comment ça a été pour le Comment ça a des pour le Comment est-ce que certains députés, parce qu'ils ont été mbongo, comment ils ont C'est à cause de ça. À cause de ça. Moi, je pense que ont été débit à délivrance. Yamboka y a des arrestations à Mangachuchu et puis il y a Chani. Il y a des gens Yango Moni Nelson Mandela Lobat député sud-africain, ce que vous votez la loi, vous êtes accepté par les impérialistes, c'est que vous êtes corrompu, parce que toute le loi que vous votez pour déranger les intérêts vous. baroté les mélangeants, yango tout le monde n'a Congo le Congo. parce que cette loi dérange leurs intérêts, leurs intérêts à minancer, leurs intérêts à liminer. Prendre les étrangers, diriger le Congo pour ne pas péter avant, pour, pour ne pas Congo. Il y a tous ces mafias internationaux, les mont Ibrahim, les Soros, les Dag Betlel, sont contre cette loi. Moi, je pense que le Congo mérite respect. Le Congo mérite respect. Aucun diplomate n'a le droit de s'ingérer dans la politique interne à Congo. Aucun diplomate. Et moi je pense... Ceux qui vont congolais ceux qui éveillé... Les diplomates qui fallait le attaquer et attaquer... Et ça bêtise... Est-ce que ça a été le a cette dame là... Cette noire nègre au service des blancs... Ce n'est pas normal... Ce courage là... Nègre a joué joie qui a bintu... Pour tenir de tels propos... Mais je vous dis... C'est une noire au service des impérialistes... Son chef Guterres alors qu'il sonité, a dirigé l'organe de il s'est permis à Kolobaké, Mindou qui est le groupe rebelle, il a utilisé, il a sophistiqué. Allez-y comprendre. Il est telle bassesse. Et maintenant, elle, qui est aussi africaine, elle prend position, il y impérialiste. Elle doit comprendre que le Congo n'est pas le Mali. Son pays d'origine Mali. Cette loi existe. Alors ce n'est pas elle qui a sur la leçon Alors les Congolais, loi la loi, et puis Si certains inconscients pensent que ces pays leur appartient, ils ben, vont se tromper. Moi, je pense que le pègre a il a -là avec ces messieurs-là avec le cerveau de Mouano. il ça déclaration a des prison. Du reste les Congolais, nos yeux sont braqués dans les peuple pour que cette loi ait cas. Et les jours où il débattre sur cette loi, il faut quitter les Congolais d'origine de père et de mère pour souterrir le député que cette loi puisse passer. Voilà ce que j'avais à vous parler, mes chers compatriotes. Du reste, nous sommes connectés, suite, monsieur Kuna, que les dirigeants congolais, que nos chefs des de institutions, Mboka, Mboka, Bah même pour prêter au règne Nabango à ces fameux diplomatités... Parce que les Congos, c'est un État souverain. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Lorsqu'on vote des lois en France... Aucun Congolais. Lois, Etazini, aucun Congolais... a la Congolais... Lorsqu'on vote des lois... Dans les états unis Aucun Congolais ne peut Et lorsque aussi les Congolais... Votent leurs lois... Aucun diplomatique ne connaît pas... Parce que les Congolais... n'est pas les états unis Les Congolais... Ils sont Francité. Donc ils c'est la loi... Ils pour protéger La souveraineté de notre pays... Qui dirait... C'est menacé... à cause... Il y a naïveté... Il y a tout... de y a déjà Par les Donc moi je pense que c'est ça... Quand vous avez de la bah, mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. bon ben même à la fin de ben, l'émission, toujours branché, vous avez à Mingi, mais vous avez mis le reste, nous serons là toujours vigilants pour nous défendre l'intérêt au Congo. Le Congo appartient au, au Congo. La Rwanda appartient au Rwandais. Les États-Unis appartiennent aux Américains. Alors, ce ne sont pas les Rwandais qui ont imposé la dictée dans le monde. Quand je vois un soi-disant député rwandais à télé 4 hémicycle demandant aux autorités congolaises de négocier dans M23, cela m'a révolté. Et certains députés, Moutaban, ont mis l'hémicycle à, à Kéhi. Parce qu'ils ont lâche. Permettez-moi de vous dire ça. Les Congos n'ont pas besoin de lâches. Parce qu'il y a un adage qui dit, un lâche ne gagne jamais. Et puis, un gagnant ne lâche jamais. Donc, nous devons nous comporter comme des gagnants pour faire obstruction naba impérialiste pour remplir nos richesses. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, à Marseille.